Euh, ouais, je suis assez... Euh, <rire> Troisième point. Le réseau est dense, tu l'as dit. Il est euh, inégalement... Il est divers et inégalement réparti. Donc nous avons, comme tu l'as dit, euh, 16 500 postes de livres et de vivres. Ça représente 100 musées du Louvre. négligeable en superficie. 100 musées du Louvre en superficie. Il est divers parce qu'il y a des immenses et magnifiques médiathèques comme à Mériadec, à Bordeaux, comme un peu partout, comme, comme à Lyon, il faut toujours saluer le ministre de l'Intérieur. Et puis, mais il y a des rez-de-chaussée plus petits qui sont là, etc., et qui sont magnifiques. Mais c'est très inégalement réparti. Et quand vous voyez la carte de l'ouverture du dimanche ou de l'amplitude des ouvertures, étrangement, vous voyez que, quand vous verrez le rapport, vous voyez que la concentration des ouvertures euh, se trouve en Bretagne, je suis désolé, Pardon, mais enfin, tu peux rien. Moi C'est le réel, hein Montaigne. Montaigne, c'est le réel, c'est pas moi. C'est Montaigne qui était bordelais, pas breton. Donc c'est ça, et puis c'est un peu la région parisienne, et puis le nord de la France. Mais, ce qu'on appelle en géographe, la diagonale du vide, c'est-à-dire les Ardennes jusqu'au Pays Basque, c'est désert. Et donc, plus vous avez des structures petites, moins vous avez des services offerts, là où, justement, ils sont les plus nécessaires donc c'est très inégalement réparti et c'est pas parce que vous êtes dans une grande ville que ça marche mieux qu'ailleurs et je veux pas faire de polémique mais enfin Paris peut mieux faire et ici c'est l'exemple même d'une ville dont, ne peut pas dire tout de même que ça soit encore une métropole mondiale mais regardez l'exemple regardez l'exemple regardez l'exemple oui, non mais attends j'ai plein d'amis à Singapour qui sont jaloux des murs. il faut que tu le saches il faut que tu le saches et donc, cette question de, de la répartition inégale est absolument clé. C'est pour ça que, euh, comme j'ai salué Madame la Présidente Pécresse, je salue Eric Lombard, parce que sur ces questions euh, d'équipement, je pense que les collectivités, dont je vais dire un mot après, peuvent trouver un appui. Parce que quand euh, j'ai entendu cette annonce formidable de la Banque des Territoires, mais les territoires, c'est en deux sens. C'est les territoires géographiques, et c'est les territoires mentaux. Et qu'est-ce que c'est qu'une librairie, une médiathèque C'est équiper les territoires mentaux pour affronter le monde d'aujourd'hui. Et je propose d'ailleurs euh, un changement euh, de nom de euh, la boutique que tu présides. C'est que tu diriges, présides, je ne sais pas où ça en est de la gouvernance, mais en tout cas euh, l'action est donnée. C'est la caisse des dépôts et consignation et des romans d'amour. Merci Eric.